Bienvenue euh, ici à l'Hôtel de l'Aigle, mon nom c'est André Ponnevis. On est à Couvet, région du Val de Travers. Euh, et là plus précisément, on est dans une de nos chambres qu'on a rénové, euh, la chambre 107. Alors ça fait pour ma part trois ans que, que je suis ici à l'hôtel de l'Aigle mais dans la famille, l'hôtel est déjà géré depuis 30 ans par mon père et là actuellement on s'en occupe avec ma sœur et mon père, donc on est trois dans l'affaire. De toutes les années passées que mon père a travaillé pour, pour l'entreprise, donc, euh, tout ce qu'il a construit euh, on pensant toujours au, au point de la tête euh, le développement durable. Donc, euh, pour l'écologie, on travaille avec euh, des, des produits euh, écologiques pour le nettoyage, euh, des enzymes qui nettoient. On a euh, de la literie euh, qui est euh, Fairtrade, euh, euh, qui est faite euh, à Burgdorf, euh, dans le coton de Berne. Et elle est lavée par une entreprise locale. Au restaurant, on y achète principalement nos produits aux fournisseurs du Val de Travers si on y arrive, ou de la région de Neuchâtel, ou toujours à Trois Lacs. On travaille volontiers l'absinthe, le buffle qu'on trouve dans le village à côté à Travers, on a en fromage, en viande, tartare, burger. Pour les énergies, donc, on a le chauffage appelé à la cave et sur le toit on a les panneaux solaires qui chauffent l'eau. On est plutôt bien pour l'émission du CO2 de notre hôtel. Je suis peut-être la plus fière que mon collaborateur qui ont aussi euh, cette vision en fait. peep